bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parlais à nouveau de la herniatale de la douleur d'estomac des erreurs d'estomac des remontées acides des toux irritatives qui peuvent venir de l'estomac donc si vous avez ce problème d'estomac il faut faire un bilan donc allez voir un gastro-entérologue pour faire une fibroscopie pour savoir si vous avez soit une hernie par glissement, soit une ulcération, soit une simple irritation, nous ne pouvons agir que lorsque le problème est réversible, c'est-à-dire en cas de hernie par glissement. La par glissement, c'est tout simplement le, le diaphragme. Alors ce n'est pas l'estomac qui remonte, contrairement à ce qui est souvent dit, c'est le diaphragme qui baisse. Alors bien sûr, on a l'impression que, vous voyez, que l'estomac remonte, mais pas du tout, c'est le diaphragme, le muscle diaphragme, qui sépare la cage thoracique de la, de la cavité abdominale, qui normalement fait un mouvement d'environ 10 cm, et qui est bloqué vers le bas, tout ça est dû au stress, tout ça est dû à une mauvaise attitude, mauvaise attitude de travail, mauvaise attitude générale. Alors vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire, si vous voulez en savoir plus, eh bien, cliquez sur le lien qui est en dessous, qui va vous faire aller sur euh, la vidéo concernant l'herniatale, donc plus, un peu plus développée, avec plus d'explications. Pourquoi je vous parle de l'estomac ben, Tout simplement parce que très souvent, très souvent, l'estomac est victime du stress. Lorsqu'on est stressé, eh bien, on a des problèmes de spasme au niveau du diaphragme, de sécrétion d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, et tout ça provoque une irritation qui peut déboucher soit sur une ulcération, donc soit des remontées, bien sûr, des remontées gastriques, euh, une tour spasmodique, mais aussi des problèmes d'angoisse, de, des problèmes d'anxiété venant non pas du cerveau, mais venant de la mécanique. Si c'est votre cas, je vous conseille vivement de suivre ma formation sur l'antistress, les techniques antistress, où je parle beaucoup de problèmes de diaphragme, mais également de détente générale, aussi bien au niveau du corps, de la posturologie, des muscles, des fascias, etc. que de tout ce qui est plante, huiles essentielles, alimentation. Vous avez tout ce que vous devez savoir en suivant ma formation. Donc si vous avez des problèmes d'estomac, ne traitez pas que l'estomac. C'est sans effet durable. Voilà, si ça vous a intéressé, bien, cliquez sur j'aime. Merci d'avance. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Vous pouvez aussi adhérer... À mon groupe facebook de toute manière je vous retrouverai sur notre vidéo ou sur une formation je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous